La relation, elle est, elle est simple et en même temps, il faut continuellement l'expliquer. On a tendance, et c'est naturel, à toujours évoquer ce qu'on a en bas de sa feuille de paye, c'est-à-dire le salaire net. Or, dans le salaire, il faut évidemment regarder ce qu'on touche à la fin du mois, mais en même temps, regarder un certain nombre de lignes qui figurent sur notre feuille de paye, qui sont ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire qui font partie du salaire brut et qui... Ce sont des cotisations sociales qui contribuent au financement de la sécurité sociale dans de nombreux domaines. Et donc c'est pour ça que nous, nous, nous revendiquons quand nous revendiquons des augmentations de salaire, il faut toujours demander une augmentation du salaire brut, parce qu'il y a ce qu'on touche à la fin du mois et ce qui nous sert tout au long de notre vie. Donc quand on revendique, il faut arrêter, si on peut, de dire... Je veux ou nous souhaiterions 200 euros nets ou 300 euros nets, mais euh, toujours faire cette relation entre euh, le salaire de la fin du mois et le salaire socialisé que représentent les cotisations. C'est euh, au moment des négociations annuelles obligatoires sur la question des salaires, bah, tout l'intérêt des dirigeants des grandes entreprises, notamment, c'est de ne pas augmenter leurs salariés pour ne pas franchir ce plafond de 1,6 fois le SMIC, qui permet de nombreuses exonérations. Euh, C'est plusieurs milliards d'euros qui, tous les ans, restent dans la poche euh, des actionnaires, au lieu d'aller euh, à la sécurité sociale, et donc à notre santé, au financement des retraites, au financement de la famille. Et quand on voit les problèmes qui sont liés à l'hôpital en ce moment, on voit bien que cette manne d'argent qui vont directement de notre poche, c'est-à-dire le fruit de notre travail, dans la poche des actionnaires, il serait mieux euh, dans l'intérêt général, au service de tout le monde, par le biais de la Sécurité sociale. C'est les exonérations de cotisations qui créent le, le trou de la Sécu, donc des ressources pour la Sécu, il y en a, à condition qu'on revoie tout ce système d'exonération de cotisations. La troisième chose, c'est euh, cette, la multiplication de, de, de salaires variables, c'est-à-dire primes d'intéressement, participation, etc., qui là aussi font le jeu du patronat, puisqu'elles sont non soumises à cotisation. Donc les patrons nous expliquent que c'est bon pour les salariés, mais nous ne payons pas de cotisation, c'est pas bon pour la Sécu, mais eux n'en payent pas non plus. Et donc ça renforce... Le, ce qu'on appelle le déficit de la sécurité sociale alors qu'en rétablissant, y compris sur ses primes, euh, les cotisations sociales, on règle en grande partie les problèmes de financement de notre euh, sécurité sociale. Il faut euh, pour une sécurité sociale du 21 e siècle, il faut revenir aux fondamentaux de la création de la sécurité sociale qui est basée sur la solidarité. C'est je reçoit selon mes besoins et je paye selon mes moyens. Euh, ça, c'est le principe de la solidarité. Avec euh, une cotisation sociale payée par les salariés et les employeurs, mais euh, dont ils doivent rester propriétaires. C'est-à-dire qu'en matière de démocratie, ce sont aux cotisants de dire et d'orienter euh, les, le financement de cette sécurité sociale, par exemple, en augmentant le nombre de so soignants, la réouverture de lits, etc. La deuxième chose, c'est qu'on euh, voit le poids de la finance dans, euh, dans la vie quotidienne, euh, au niveau français, au niveau mondial. Et donc, euh, ces, euh, ces mannes financières qui sont détournées du travail, eh bien, doivent être aussi taxées et contribuer à la solidarité. C'est pourquoi il faut réfléchir euh, de façon urgente à euh, taxer une partie euh, de, de, des transactions financières pour qu'elles reviennent au bien commun, c'est-à-dire à la Sécurité sociale. Voilà deux axes qui permettent, euh, un, l'axe originel de la création de la Sécu, le deuxième pour prendre en compte cette financiarisation de l'économie qui était euh, moins présente au, au moment de la création de la Sécurité sociale, bah cette financiarisation, une partie de cet argent doit être mis à contribution pour le bien de tous, pour euh, alimenter les caisses de la sécurité sociale.